Franchement, au Zumat, c'est presque tentant. Kelvanus, c'est bizarre. Il n'y a pas Murloc. On essaye aux Zumat pour rigoler Je pense que c'est un perso de turbo-up. Justement, te, le, le buddy arrive vite. Tu gagnes tes combats au début. Et en fait, tu vas vite vite aller dans les tavernes hautes. Euh, faut gagner les combats, malheureusement. On peut pas prendre Mousse aussi, mais pas de sens. Si. Ah, C'est Galakrond, il fait pouvoir T1, je pense. Ce gars la crown il fait pouvoir T1 C'est bon Toute défaite qui ne vous détruit pas vous rend plus fort Lui il va pas up je pense Ah zut euh... Je crois qu'on est quand même censé up Excellent, excellent. Euh, salut Merlin, ça fait une éternité que je ne suis pas venu sur un de tes lives. Ah il a up school. Quel plaisir de t'entendre en direct, ça change des vidéos. J'espère que tu passes une bonne journée, un bon live. J'ai du travail, je ne vais pas pouvoir rester longtemps. Bah écoute, merci à toi d'être passé. Euh, ça me fait très plaisir. Et je suis content que tu regardes mes vidéos. Je tiens à te rappeler, vu que je ne perds pas le nord, que euh, si jamais toi ou quelqu'un d'autre vous bénéficiez d'un abonnement Amazon Prime, c'est-à-dire l'abonnement avec les séries et les livraisons gratuites, vous avez chaque mois, je dis bien chaque mois, un abonnement gratuit sur Twitch, qui s'appelle le Prime Gaming. Donc je vous invite à utiliser votre Prime chaque mois sur Twitch, sur le streamer que vous voulez, mais c'est important, c'est ce qui nous permet nous de continuer notre activité, donc n'hésitez pas. Bah juste up je crois. De toute façon contre lui c'est dur de gagner. Dans tous les cas. On banane ce, ce... ce petit loulou là. Je vais pas le faire parce que je, si la taverne n'est pas bonne je vais re-up derrière. Enfin, je garde ma banane. En cas, ma 46, je pense qu'il faut aussi bien. Euh, L'avantage c'est aussi que ça va. Ma taverne 5 elle va diminuer. Après si la taverne 3 est bonne j'achète. Hein. Bon de toute façon il m'aurait fusillé. À distance. Il m'aurait fusillé à distance. J en fais de garder mes bananes. Un efficace. Pas eu de combat au moins, j'ai pas, pas eu le temps de souffrir. J'ai de nouvelles recrues à euh, ouais. Je sais pas si c'est si bien, ça et ça. Je crois pas que ce soit si bien Je crois pas que ce soit si bien Allons dans la 4 bah, j'avais L'idée de, de départ c'était de Après euh, en fonction je pouvais acheter hein. Ça c'est vraiment pas une très bonne taverne 3 pour moi et être taverne 3 et acheter une taverne 2 et faire pouvoir, euh, je trouve ça vraiment triste. Donc autant up. Au mieux up maintenant que plus tard. 3-3. Incroyable. Ok, cool, ça. On va faire ça. Ça. Lui qui fera toute la différence. Ok, bon, c'est pas mal. Euh... Ça, c'est une vengeance de. Est-ce qu'on booste Tamuzo ou Non, plutôt la boule, en vrai. De toute façon, Tamuzo, c'est pas sûr qu'on le garde. Hein. Là, c'est cool. On a une taverne 4, même si c'est pas la meilleure. Enfin, c'est la, la, la plus intéressante en termes de création. mais bon, En termes de tempo, tout de suite, c'est pas spécialement meilleur qu'un taverne 3. Ça, notre taverne 5, elle va baisser, baisser, baisser. Y a pas les murlocs dans cette game. donc. Quand il y a les mechas pour ennuyant. Les dragons, on verra, on verra. Je vous souhaite un bon les pirates. Oh non. Ah oh nice. Franchement bon, ça donne presque envie de re up, mais je pense qu'il faut pas. ça, ça. Non, je peux pas up c'est à quoi que 34 life c'est un peu grid hein. un peu grid quand même hein, 34 life donc le gars lui il est que taverne 3 euh, non, je pense que ce serait une erreur. Ah, il a up. Bon. Oh, Vamos Moi, Je la voulais tellement J'ai envie de chialer. Je la voulais tellement, j'ai pensé à elle. J'ai tellement pensé à elle. Je vais prendre ce Uran, hein. Ah, trop bien, trop bien. Ah, trop, trop, trop bien là. ouais ah, super. Hein. C'est la meilleure à avoir. Même Bran, sans murloc et tout, c'est quand même beaucoup moins fort. là massacreuse, c'est une vraie bonne carte dans ce lobby. Après, il y avait euh, l'ardeur qui était excellent. L'ardeur, c'était mieux, encore mieux, mais. Merci Merlin, c'est gentil, merci beaucoup. A bientôt. Franchement, j'ai envie de faire le up. Hein. Je me sens vraiment bien dans cette game. Hein. J'ai envie de... Je pense que je vais prendre le up là. Ah. Ah, c'est gros les deux. Hein. Un dragon, on a un... un, un... Ouais, c'est gros, hein. Moi, je crois que je m'en moque de lui, je crois que je veux les pièces, je crois que je veux les pièces. Ah, c'est pas mal, merci FatJohan, encore bravo et un grand merci pour tes contenus et bonne humeur, Fichou. Bah, merci à toi, c'est grâce à vous que je suis de bonne humeur aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'on est pas trop mal. Ça c'est bien, c'est bien. Ça c'est super, ça devrait être bon. On va le tripler pour aller chercher la taverne 6 hein. Quoique Au prochain tour ça coûtera que 3 Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher la 6 maintenant On a besoin d'aller chercher l'A6 maintenant Je crois que oui Parce qu'il y a ça dans, le, euh, dans la taverne Comme ça si j'ai fort mobile Je sais que je dois geler euh, ça Vous voyez C'est même pas pour l'effet Même si c'est un peu de stats Mais c'est vraiment par rapport au fort mobile Bon Théotard c'est incroyable hein. Théotard c'est exactement la carte qu'on voulait Allez, ah, trois races. On va geler ça. On va le virer au prochain tour. Ouais, ah, magnifique. Hein. est-ce qu'on jette ça Oui, parce que... Si, si, c'est ça qu'on jette. La tentacule, on s'en fout. Parce que de toute façon, ce perso, il sert surtout à monter très vite, comme on a dit. Hein. On a monté très vite grâce au perso Maintenant on, on délaisse le côté euh, tentacule hein. Je pense pas qu'on puisse faire quelque chose avec ces tentacules hein. À moins vraiment d'arriver très tôt dans une synergie Avec plein de râles d'agonie et tout mais Je pense que là on... on est exactement où on veut aller quoi. Merci kiwi sec Merci beaucoup pour ton soutien C'est gentil Sous dans un lobby sans murloc ça va être gros hein. Ah, c'est dommage de perdre ça. C'est dommage de perdre ça. Et en même temps, euh, c'est le play. Hein. Ça reste dommage. Ou alors, je peux rester en 4 créa. Le problème, c'est que si j'ai un deuxième théotard, ce qui est une vraie possibilité... J'aurais juste boosté un tamouzo pour rien, vous voyez C'est ça l'idée aussi. C'est de se dire que j'aurais un tamouzo dans le vent, quoi. pas sûr d'avoir envie de cela. Je ne peux pas acheter, vente, vente, achat. Donc je pense que je vais roll achat. En espérant avoir ça, par exemple c'est très bien bah, en vrai je fais juste ça hein. bah, en vrai ma créature elle est quand même 15-15 donc autant on l'a laissé on board j'ai pas envie de perdre des pièces je pense que le combat je suis devant Pas devant ok, okay. Non, je suis pas devant sur ce hit non. pas du tout devant moi je vais peut-être même mourir en vrai ouais. je crois que j'explose non en 25 ça va ça c'est pas mal ça c'est pas mal c'est plus 5 ici c'est pas c'est si bien en vrai Je suis sûr de passer ou pas Il est mort il y a un tour déjà, non Oui, je suis sûr de passer. Là, je sais ça et le garder en main. C'est chaud, hein C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, hein bah, le, Là, le moins 25, euh, il est un peu violent sur un tour 9. Et euh. lui, il est en train d'écraser la méta, mais... En vrai, il faudrait pas le reprendre tout de suite, quoi. J'y crois, j'y crois. En IO module, ce serait génial. Ouais, on meurt un peu plus vite dans cette méta, c'est vrai, c'est vrai. Bah, la méta est un petit peu plus RNG, un peu plus rapide. Donc, ouais, ouais, tu meurs un peu plus vite. Et je trouve qu'elle est quand même beaucoup, beaucoup plus agréable. En fait, quand tu construis quelque chose qui fait top 1 ou top 2, souvent, c'est très très gros. Dans les, dans les, les anciennes méta on va dire Vania, parfois, franchement, tu faisais top 1, top 2 avec des compos toutes nulles. Alors, c'était bien aussi de te dire bah j'ai raté ma game, mais j'ai quand même fait top 2. Là, t'es obligé de faire des trucs de fou, quoi. Mais il donnera tout. Nice. Ça c'est important. Ça ah, fait chier hein, d'avoir autant de pièces perdues là. Ah. reste une pièce perdue. À moins de virer ça et ça. Ah, c'est le play. Ah hein. oh, oui, c'est carrément le play en vrai. Je vois ce que vous voulez faire. Bah écoutez euh, c'est bien concentré, j'aime ce board, hein. franchement moi j'aime ce board Je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup beaucoup ce board Merci Rick McGun Merci beaucoup, merci pour le prime Ouais je peux prendre menace répliquante pour lui c'est vrai Que ça va tenir. Oh là, c'est gros en face. Je pense que je suis un peu au-dessus quand même. Ça oh, tient, ça tient. En général, le premier tour après Théotard, c'est chaud. Et là, le premier tour après Théotard, j'ai pris tout de suite le neneuil et bam! Oh, le neneuil est mort! Oh merde, je veux pas jouer Toki là! Vos ont vraiment tout donné. Ah non, c'est ah lui qui l'a buté? Ah mais non, je veux pas jouer lui non plus! <rire> merde! Oh merde! Merde! C'est la merde là! Enfin, ah, il nous manque encore une pièce, mais c'est ubuesque, ça. Ah, je vais geler, c'est trop fort, ça. Ah, mais C'est incroyable, à chaque fois, il nous manque deux pièces, quoi. C'est tellement triste. Oh, tellement triste. Oh là là là là là. là. Bon, pas mal au ZU Matin. Franchement, là, on, on est, je pense qu'on est dans un lobby où les gens, ils ont vraiment high-roll. Parce que lui, franchement, euh, il a pris son moins 30 là, alors qu'il était pas mal dans cette game. Alors peut-être qu'il a eu du mal derrière à, à, à finaliser. Et finalement, on l'a pris vraiment au pire timing. Mais je pense qu'on est dans un lobby où lui, il est costaud. Quoi. Tu mets 22, tu mets 30, euh, t'es déjà taverne 6. Ouais. Mais pas mal. Hein. Franchement, euh, le petit 2-2 qui permet de up, euh, c'est léger en fait. C'est le ce genre de perso où euh, ce que ça t'apporte, ça se voit pratiquement pas, mais en fait, ce que ça t'apporte, c'est le fait d'être haut en taverne et de pouvoir construire plus vite. Alors, j'ai eu, eu un peu de chance, hein. j'ai eu le Théotard et j'ai eu la Massacreuse, mais mais j'aurais pas pu le faire ça avec un autre perso parce que j'aurais pas pris finalement ce pattern-là aussi. C'est un perso de pattern. Allez, tape dans l'Heroï. Tape dans les rouilles, mon grand, tape dans les et on a gagné. Non Non, mais attends, je suis devant, là Non mais attends, je suis devant ce gars-là Ah oh, je le tue pas oh, oh je suis tellement gentil Je le laisse en vie Non mais je suis devant C'est incroyable ça C'est possible Mais enfin, il était vraiment nul Neneuil en fait En fait Neneuil il m'a mis 25 et derrière il a, il a tout vendu quoi Quel gros fiche Ah c'est pas mal ça, hein. parce que c'est pas meilleur que la tentacule. Que la tentacule elle est quand même 29-29, 30-30. 29, hein. Hein. Me... Ouais si c'est gros. Hein. Ah c'est bien ça, non Ah c'est bien, faut tout doter. Hein. Wouah, bon. Ok, elle fait un peu flipper. Bon, ils font tous flipper. Quoique, on verra. Ah, j'y crois là. Je commence à, y... à me dire, euh, je suis pas si mal. J'ai un board qui est très chiant. Il y a du bouclier divin, il y a de la stat. Euh... Franchement, c'est intéressant. Ouais, c'est important de jouer à Ménagerie. Ménagerie Massacre, c'est assez faible. Mais Ménagerie Théotard, c'est assez fort vraiment après il faut sélectionner les créatures mais il faut pas non plus vendre ce que vous avez déjà parfois vous avez pas le luxe de tout vendre et de sélectionner parfois on souvent c'est des hybrides de play c'est à dire qu'on garde une carte qu'on a déjà et on essaye quand même de sélectionner mais on garde quand même la plus grosse et puis voilà là ça c'est vraiment bien mis parce que c'était déjà des cartes que j'avais donc c'est parfait Mais euh, très souvent c'est par exemple vous avez un démon qui est 22 22 bah, on le garde tant pis puis on le vend de toute façon c'est trop c'est pas assez pragmatique et ça nous fait perdre Donc là c'est quand même un joli spot mais euh, voilà. Je dirais la clé c'est ça. Sur Théotard. C'est essayer de considérer vos points de vie et dites-vous est-ce que c'est... Putain je le laisse encore en vie sérieux. Personne moi. Gandhi ou quoi Ah c'est Coutinho en plus c'est un bon joueur. Bon, ah, j'aime trop ce bord, il est trop, trop, trop, trop chiant à battre, hein. franchement. Il y a du poison, il y a du boubou, il y a... Il y a... Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Après, euh... ouais, c'est pas mal. Pourquoi tout haunter Comme ça, je peux jouer Pierre. Je me protège un petit peu plus des des Demented. des Leroy. Il n'y a pas beaucoup de cleave dans la méta. Bon, lui, il joue Naga, il pourrait en avoir. Bon, lui, il est vraiment fort. Hein. Lui, le problème, c'est qu'il a Nadina, il a que des cartes reloues. D'ailleurs je me demande même s'il ne faut pas mettre gardien ici. Après il a ce 41-41 là qui est vraiment infâme. Il ne faut pas faire ça et essayer d'aller le chercher. Ouais mais c'est ça que ça va sauter non je commence par ça. C'est pas évident là. Allez. Il n'est pas si gros. Ça c'est horrible par contre ce hit. On est strongman hein. On est... ça suffit parce que là je fais le... Je crois qu'on va perdre. On va survivre. Oh non Il est 3 Oh non ça fait 6 et 3, 9 Ah j'ai pas eu le bouclier sur la main de et j'ai mis Leroy dans en machin. Mais je suis devant. Hein. Ah, c'est frustrant. Hein. Je suis devant et je pense que j'ai le meilleur board. Bon, c'est pas mal. En vrai, c'est une probabilité haute de top 1 sur cette partie, même si on fait que 3. Et c'était très intéressant. Ouais, C'est le genre de perso où tu te dis, bon, ça a l'air horrible. Et en fait, tu fais la game et tu te dis, bon, le pouvoir, il m'a servi juste un tout petit peu. Tu sais, la petite poussée, la, la petite poussette qui fait que tu vas, tu vas dans la 4 et le gars qui te fait la courte échelle, bah c'est un peu ça. C'est je t'amène ta 24 et après, bah finalement, t'as un gameplay qui est par définition un peu plus de construction. Parce que tu es déjà dans la 4. T'as en fait entre guillemets presque skippé la phase de tempo. Mais t'as quand même ton buddy qui arrive très vite, qui est 4-4, assez rapidement 8-8. T'as l'Ozumat qui finalement est quand même assez gros, qui apporte une 4-4, une 5-5. Donc en fait, t'as un espèce d'équivalent de 10-10 qui est là et qui est gratuit. Et qui te permet en fait de, de dire bah t'as skippé la tempo, mais on est quand même là on est quand même là pour te permettre de construire. Et en fait, j'ai eu le temps de construire grâce à ça. C'est juste dommage à la fin de pas finaliser de faire un, mais en vrai, c'est une game c'est un ressenti top 1, quoi, comme on dit.